Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Donc c'est la version 0.92 que j'utilise, version en développement euh, qui n'est pas encore sortie mais que vous pouvez télécharger à cette adresse. Donc c'est ici donc sur Inkscape, vous allez dans téléchargement, vous choisissez version en développement et là vous avez donc les versions pour Windows. Euh, vaut mieux prendre les dernières versions pour avoir toutes les options. Euh, ça existe aussi pour macOS 10 et pour Linux Ubuntu notamment. Donc dans cette nouvelle version, ici, nous avons fait un euh, immeuble vraiment très facilement en utilisant la fonction perspective, ici qui s'appelle perspective et enveloppe, qui nous permet de déformer très facilement avec quatre petits points, là, n'importe quel objet. Vous voyez. Et on peut, CTRL Z, et on peut euh, masquer ou afficher l'objet de, de départ. On peut modifier ici par exemple les stores, donc soit dans la vue 2D, je vais dire, quand l'objet n'est pas déformé, soit ici, lorsque l'objet est déformé, on peut sélectionner par exemple, donc là je vais sélectionner les stores, voilà tous les éléments, avec l'outil éditer les nœuds, donc là j'ai mon store qui se, qui se trouve ici, et je peux jouer avec les flèches et augmenter ou diminuer la, la taille du store, et vous voyez que ça respecte la perspective, donc ça c'est vraiment super. Allez, on va tout de suite pratiquer. Je vais exporter cet objet. Donc pour cela, je le sélectionne. Fichier. Exporter en PNG. C'est l'objet sélectionné. Je vais mettre ça sur mon bureau. Hop. Je vais l'appeler immeuble. Voilà. Enregistrer. Exporter. J'ouvre maintenant un nouveau document, donc fichier nouveau. Et je vais importer, fichier importer, voilà, mon fichier PNG. Voilà. Alors, je l'ai surtout euh, copié pour récupérer quelques couleurs. Autrement, c'est vraiment très simple. On va réaliser une première fenêtre. Hein. Donc, pour cela, avec l'outil euh, Créer des rectangles et des carrés, bah je fais un, un petit carré de sélection. Avec l'outil Pipette, je récupère la couleur ici foncée, Voilà me placer au plus près voilà pour avoir bien les couleurs tac on va dupliquer cet objet CTRL D ou je clique là dessus on va faire la partie du haut hop je désactive le magnétisme pour pas qu'il m'embête donc avec la pipette donc c'est F7 je récupère ici le gris tac donc le gris du haut de la fenêtre je duplique hop. Hop. donc là je réactive le magnétisme parce que j'en ai besoin par rapport à la fenêtre englobante au coin voilà alors est ce que ça marche je vais peut-être activer toutes les options pour être sûr Voilà, ça marche et là voilà là c'est bon je pas alors, je sélectionne tous ces objets pour supprimer les contours donc pour supprimer les contours je fais shift et je clique sur la croix vous voyez ça me supprime le, le contour ou alors je peux aller ici dans la palette fond et contours et supprimer le contour en cliquant sur la croix donc du coup voilà je sélectionne et je replace correctement mes objets hop voilà c'est bon ouais c'est pas mal euh, je duplique cet objet encore Dupliquer. je vais m'en servir pour faire le store f7 je récupère la couleur ici clac je duplique, je réduis, voilà, hop, alors je désactive le magnétisme, je réduis, j'appuie sur F7 pour récupérer ici la couleur d'une petite ligne pour simuler le store, voilà, hop, une petite ligne comme ceci. J'appuie sur CTRL pour déplacer mon objet et rester bien à la verticale, donc je duplique, hop, je duplique, je duplique. Encore une fois, voilà. euh, j'aurais peut-être dû. Non, c'est bien. Je sélectionne tous ces objets. Je fais apparaître la palette Aligner Distribuer. Je clique ici pour distribuer à égale distance au niveau euh, vertical. Clac. Je sélectionne ici le fond de mon store. Je réactive le magnétisme. Je clique, je glisse vers le bas. Hop, je recommence. Je clique, je glisse vers le bas. Merci. Je sélectionne mon store et je le groupe. Voilà, groupé. Donc là, nous avons réalisé une première fenêtre que je groupe, que je vais dupliquer et mettre sur le côté. Je vais maintenant réaliser ici le seuil. Avec l'outil F2, je sélectionne donc ce carré, je le duplique, je le coupe. et je le colle tout simplement donc avec le magnétisme je vais bien le caler à gauche et à droite je réduis le rectangle voilà je désactive le magnétisme je récupère la couleur avec l'outil pipette F7 je duplique cet objet je clique je glisse vers le bas et je vais mettre maintenant une couleur un peu plus foncée pour simuler l'ombre donc je zoome hop voilà j'ai récupéré la couleur avec F1, donc je réduis la taille de ces deux blocs et j'oublie pas bien sûr de convertir ces deux objets ainsi que les autres en chemin. Donc pour cela, je fais un rectangle de sélection, je clique sur l'outil F2 et je clique donc sur ce petit icône pour convertir donc tous ces objets en chemin. Voilà, Ceci étant fait, je groupe tout ça. D'abord, je le réduis. Je vais maintenant créer le fond de l'immeuble. Pour cela, l'outil utilisé, c'est comme d'habitude de créer des rectangles et des carrés. Voilà, avec l'outil pipette, je récupère la couleur. Je mets ça à l'arrière plan. Voilà. Je vais sélectionner tout ça. Hop l'étirer un petit peu voilà maintenant petit rectangle de sélection alors d'abord oui j'enlève le contour ici petit rectangle de sélection je duplique je clique je glisse je groupe les objets je duplique je clique je glisse voilà je les aligne correctement pour qu'il y ait une distance égale. Donc je distribue sur l'horizontale. J'agrandis un petit peu le fond de mon immeuble. Avec l'outil d'éditer les nœuds, je pas de convertir donc, ce rectangle en chemin. Je sélectionne les fenêtres. Je les duplique. J'oublie pas d'appuyer sur CTRL, SHIFT et de déplacer vers le bas. Je duplique. Je déplace, je duplique, je déplace. Alors, j'aurais peut-être dû grouper toutes ces lignes. Donc, hop, petit rectangle de sélection, je groupe. Une fois, deux fois, encore, trois fois, quatre fois, et cinq fois. Je sélectionne tout ça pour pouvoir maintenant les distribuer sur la verticale. Voilà, je sélectionne tout ça. Je sélectionne mon fond. Je vais monter un petit peu quand même. Hop voilà, je sélectionne tout et je groupe. Je clique et je glisse en appuyant donc sur la flèche de redimensionnement. Je duplique cet objet, je le place à droite. Voilà. Je clique sur le magnétisme pour que les, les objets soient collés euh, au niveau de leur coin. Donc là je vais dans Extension, couleurs et je fais. Plus foncé. Pour pouvoir donc simuler un côté moins éclairé. Je peux aller dans extension et refaire voilà, pour que ce soit vraiment plus foncé. Maintenant, je sélectionne cet objet et je lui fais un retournement horizontal. Voilà, je réduis un petit peu tout ça pour que ce soit bien calé au niveau de ma page. Maintenant, je réalise le fond. Avec l'outil pipette, donc hop, je sélectionne l'outil dégradé, je clique, je glisse. Donc le petit rond rouge est sélectionné. Je vais choper maintenant la petite couleur ici bleu clair. Voilà, je n'oublie pas de passer cet objet à l'arrière-plan. F1 et je clique là-dessus. Je duplique cet objet. Maintenant, je vais faire la couleur verte. Je duplique cet objet. Et cet objet va me servir à faire le bitume. Et je n'oublie pas de placer ça à l'arrière. Voilà, comme ceci. Je sélectionne tout. Je supprime le contour. J'augmente un petit peu la taille ici. Donc maintenant, je vais aller dans chemin, effet de chemin. Je clique sur le petit plus. Et je fais ici, je vais chercher. C'est plus bas. Perspective et enveloppe, voilà, ajouté une première fois. Je vais faire la même chose pour cet objet. Je clique sur le plus. Perspective et enveloppe ajouté. Voilà, c'est parfait. J'enregistre. Je vais l'appeler immeuble. Tout simplement. 0.92 pour être sûr de la version. Alors maintenant, pour l'outil perspective, Voilà. Donc pour le tordre, il faut avoir l'outil flèche noire sélectionné. Maintenant, on sélectionne l'outil éditer les nœuds. Et là, vous voyez, on a euh, aux quatre coins des petits nœuds blancs qui nous permettent de déformer notre objet de façon très facile. Pareil ici. Alors, si on prend l'outil F2, ça ne fonctionne pas. On va déformer en fait juste le fond de l'immeuble. Ce qu'il faut faire, c'est sélectionner avec F1 ou l'outil flèche noire. Sélectionner l'outil F2. Et à ce moment-là, on a les nœuds. Aux quatre coins qui apparaissent et on peut déformer maintenant notre objet. Voilà, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Alors je vais changer un petit peu comme ça, voilà pour donner un peu plus de perspective. Donc, pareil là, hop, F1, F2, et on a les nœuds qui s'affichent en blanc, donc c'est bon. Hop, je monte un petit peu ça, c'est mieux. Là, F1, F2, je clique, je glisse. Le magnétisme est activé. Tout est correctement mis. Je réduis un petit peu tout ça. Hop. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Voilà. Petit ralentissement. Voilà. Donc, je sélectionne tout ça. Je groupe. Petit ralentissement d'inscape. Je déplace avec les flèches vers le bas. Voilà. Encore un peu. Encore. Ouais, C'est parfait. Donc maintenant, on va rajouter, donc, une porte ici donc pour cela je zoome, je double clique pour entrer donc là j'ai bien un groupe de six objets je double clique voilà je rentre dans mon groupe et à cet endroit là je vais y réaliser une petite porte tout simplement voilà comme ceci avec l'outil créer des rectangles et des carrés donc je clique dessus je réduis un petit peu je récupère la couleur pas de contour Voilà. Je clique sur cet objet j'enlève la perspective et là on voit que ça ne fonctionne pas parce que tout simplement j'ai oublié de convertir cet objet en chemin donc je sélectionne avec l'outil f2 voilà, hop. je sélectionne je vais cliquer sur f2 et cliquer sur convertir l'objet sélectionné en chemin à ce moment là donc je double clique à l'extérieur voilà hop vous voyez ça s'est déformé impeccable voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.